Quelle est la nature de chacun des quadrilatères suivants Justifié. Alors, EFGH, les diagonales, tiens, se coupent en leur milieu. Ces deux moitiés sont égales et ces deux moitiés aussi grâce au code. Et on sait que si un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est un parlogramme. Oui, mais de plus, il a deux côtés consécutifs égaux, regardez, EFFG, ou deux côtés de même longueur. Alors, il est plus que par c'est un losange. Bien, pour le B, qu'est-ce qu'on a là Ici, de nouveau, les diagonales se coupent en leur milieu, pareil, comme tout à l'heure. Donc, c'est un le gramme, mais de plus, il a un angle droit. Alors, il a le droit d'être aussi rectangle. Petit c. Deux côtés égaux, deux côtés égaux. Et en plus, AC égale BD. Si un quadrilatère a les côtés opposés égaux, 2 à 2, c'est un parallélogramme. Mais en plus, il a les diagonales égales. Alors, d'après la propriété, c'est un rectangle. Et le dernier, enfin l'avant dernier, -dernier qu'est-ce qu'il a lui? Les diagonales se coupent à leur milieu, ça égal à ça, ça t'égale à ça, donc c'est un palogramme, et en plus les diagonales sont égales. Si un palogramme allait à diagonales égales, alors c'est un rectangle. Rectangle, rectangle, losange. Hmm. Et si cela c'était un carré, ça ferait plaisir, n'est-ce pas? Alors voyons, qu'est-ce qui se passe là? Les diagonales se coupent à le milieu, c'est déjà un parlogramme et perpendiculaire. Hmm. Perpendiculaire, c'est tout, donc c'est pas forcément un carré, c'est uniquement un losange. Un losange, parce que c'est un parlogramme. Pour lequel les diagonales sont perpendiculaires. Ce n'est pas sûr que c'est un carré. Il hein? n'y a pas de données suffisantes pour dire que c'est un carré.